Coucou, juste en triple vitesse, est-ce que tu es inscrit au webinaire avec Sigroun ce soir C'est à 18h aujourd'hui et à 10h demain matin. Donc tu choisis une de ces dates, dépêche-toi, peut-être qu'il y aura plus de place. J'ai entendu qu'il y a déjà plus que 7000 personnes qui se sont inscrites. Donc voilà, inscris-toi, ne rate pas ça. Sigroun donne ce webinaire deux fois par an et ici, euh, la prochaine fois, ça va être quelque part en janvier. Donc ça, pour toi, c'est du temps perdu. Si tu n'as pas pu faire ce webinaire, et que c'est une information dont tu as besoin pour te construire ton business online, ou pour avoir même une idée, si tu es à zéro, si as même pas encore, ta passion n'est même pas encore claire, ton idée de business n'est absolument pas encore claire, tu peux travailler, préparer ce webinaire dans le groupe Lifestyle Business avec Sigrun. Alors bien sûr, c'est en anglais. Sigrun, elle y donne vraiment des pas à pas super concret, tu vas avoir des feuilles de travail et tu vas travailler parce que Sigrun elle déteste qu'on est là passif en train d'écouter, ça sert à rien. Quand tu travailles avec Sigrun, même dans un webinaire, là il va durer une heure et demie, deux heures je pense. Euh, et, et là, elle va te faire réfléchir, elle va te faire donner des réponses à toi-même et, et, et évoluer et avoir, surtout, et c'est ça que je trouve génial. Donc, non seulement elle te donne le système, bah, normalement, tu pas droit à ça, elle va, bah, tu devrais payer pour avoir cette information, hein, tellement elle est précieuse. Mais là, elle va te donner, comme ça, une vision où tu pourrais être. Imagine-toi d'arriver à 100 000 euros, parfois enfin, pour moi, ça c'est encore... Euh, Totalement inimaginable, mais je sais que Sigrun a les capacités de m'aider à arriver à ça et réaliser mes rêves. Et euh, je ne sais pas pour toi c'est comment, mais moi j'ai tellement de rêves. De, par exemple, j'ai un projet en Afrique où j'aimerais aider euh, les, certains éléphants etc. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de rêves. J'aimerais aider mes parents qui ont un peu dur. Euh, il y a... Voilà, j'adore voyager, donc euh, mais j ai, j ai... si je devais avoir de l'argent comme ça, moi, je sais quel bien je pourrais faire dans le monde et, et ça, ce serait magnifique, ça. Donc, euh, Sigrone est la personne, la bonne personne pour toi, pour t'inscrire maintenant à ce webinaire pour avoir cette vision et savoir que cette possibilité, elle existe aussi pour toi. Donc ne rate pas ça, c'est gratuit. Donc qu'est-ce que tu veux de plus Tu t'inscris, je te donne le lien ici à ce webinaire, on se voit dans le webinaire. Et après, tu as fait le travail, tu as pris le temps pour toi, pour investir dans ta passion. Et après, tu vois ce que tu fais. Si tu veux, bien sûr, elle va parler de son super programme Samba que j'ai acheté et pour lequel je suis tellement enthousiaste. Si tu veux acheter ce programme, je te recommande de l'acheter avec moi. Parce que si tu l'achètes avec moi, donc c'est avec moi dans le sens que je vais t'envoyer, si tu es sur ma mailing list, mets-toi sur ma mailing list, je vais t'envoyer un lien, euh, je pense que c'est à 20h ce soir, euh, un lien où tu peux donc euh, acheter Samba, et de ma part, tu vas avoir des bonus. Donc déjà, je vais être une sorte de marraine si tu rentres dans ce programme qui dure un an euh, et t'aider. Et je vais te donner des sessions de coaching, en gros pour toutes celles qui éventuellement ont, euh, ont acheté le programme. Et je vais t'aider à te, re te retrouver et te dire aussi avec quoi tu peux commencer. Donc ça va être un peu plus individuel. Si Grun fait ça aussi, mais là, tu l'auras ça, on pourra le faire en français, par exemple. Et euh, tu vas recevoir un petit cadeau de ma part aussi. Donc, euh, comme je travaille sur sur la force féminine, sur l'intuition, je crois que c'est un élément qui est ultra important dans le business pour nous les femmes de vraiment se baser sur cette intuition. Et euh, bon, bah là je peux t'aider, ça c'est clair et net. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, mais en tous les cas, inscris-toi tout de suite là maintenant à ce webinaire et ne le rate pas. Petite série sur le gâteau. Demain à 9h30, Sigrun est avec moi ici sur Facebook. Et là, tu peux nous regarder, papoter, parler un peu euh, de, de voilà, commencer à euh, être chez elle, avec elle, travailler avec elle. C'est quand même magnifique et euh, elle, elle donne tellement. Voilà, enfin, tu pourrais en faire l'expérience. Mais d'abord le webinaire. Hein. Ok Ok, promis. À tout à l'heure dans le webinaire. Bye bye